Tu mènes ta vie j'ai la mienne Mais pourquoi tu veux m'embrouiller Bah tu verras du sang couler. Si tu niques ma mère comme qu'on t'a quitté j'ai brisé la chaîne et ah Eh ah eh ah Eh ah eh ah Eh ah eh ah Eh ah eh eh Un jour maman sera fière Dès là où papa sera fier Et les jaloux feront la tête Mais on s'en balai Ils n'ont rien à faire Que s'il parlait de moi Ah Eh ah eh ah Eh ah eh ah Eh ah eh ah Eh ah eh ah. eh, ah, eh, eh. Si t'as des ennuis ne m'appelle pas tu disais que le rap ça paye pas Elle fait le malin sur les réseaux sociaux Putain, elle a plus Gmenta Je ne suis pas un rappeur, je ne suis que putain artiste Dans la vie faut prendre des risques Frérot n'ai pas peur, n'est pas le pire Eh hey, hey. oh, eh, school c'est la base Je suis pas dans le rap ou le buzz Elle te demande pourquoi t'es bise Parce que tu ne fais pas la tu la baisses j'ai des tas de phrases, je pourrais pas détailler chaque matin, je gâte le papier. Et on sait que ta salle es est que c'est tu veux passer, pote aussi la tasse peut t'attaper. Mais si elle est ténèbre, mes amis, ma sa puissance, je vais mailler. La résistance se fera mater et la distance me fait barder. Ma chérie, tu veux mon dieu, je ne rejette que pour tes fesses, c'est ce qui est juste. Demain, t'es si gué vrai vrai on a peut-être niqué ta mère. Dis-moi qui es-tu Sans qui es-tu Dis-moi qui es-tu Sans qui es-tu es Mauvaise attitude, mauvaise habitude. Je fait un peu trop, j'ai un peu trop. C'est une mauvaise attitude. Attitude. Tu mènes ta vie, j'ai la mienne. Mais pourquoi tu veux m'embrouiller? Bah tu verras du sang couler. Si tu niques ma mère, comme coup t'as quitté, j'ai brisé la chaîne. Et ah, eh, ah, eh, ah, et ah, et ah, et ah et Maman sera fière, dès là où papa sera fier, et les jaloux feront la tête. Mais on s'en les. ils n'ont rien à faire que s'il parlaient de moi. eh, ah, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Gigi Cor, Riz 9-4 à la prod, Kazirov.